l'impression que c'est bullshit, c'est qu'en vrai il y a vraiment des matières qui vont être galères, genre les maths, genre vous vous emballez pas trop vite dans vos amitiés, tu peux pas comparer ISEG à HEC je pense. Entre ouais. les gars, vous allez vous faire euh, charo par, euh, par des mecs qui... et ça, je pense qu'on sera tellement pas d'accord avec plein de gens qui vont parler d'ISEG. Et donc du coup quand tu vois que notre école elle coûte 11 500 euros pour une école privée, ou euh, que ce soit euh, des personnes avec qui vous restez toute votre vie ou des personnes avec qui vous restez juste une nuit, euh, franchement euh, tapez pas dans les gens de, de votre entourage. Les copains, non, alors on dit pas hello les copains, <rire> c'est ce qu'on dit ou pas Coucou les copains, non, salut les copains. A chaque fois que j'avais quelqu'un sur ma chaîne, il connaît pas ma phrase d'intro, c'est super cool. pas hello les copains, welcome les copains, j'espère oui. que vous allez bien. Bienvenue bien, sur la chaîne de Pop oui. aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale, mais c'est vrai, elle ouais, est spéciale. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire une vidéo où on fait un peu un bilan de nos trois premières années en école de co et en vie étudiante parce que bah, on commence à se faire vieille. C'est ça, elle rentre en master, moi je fais une année de césure et puis bah dans deux ans, dans trois ans. Pour moi, on a fini nos études et on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo. Là, on est en Belgique et chez Céleste. On a très faim. On ne sait absolument pas manger donc je ne sais pas si vous voulez. Non, moi non plus. Mais vous êtes habitués donc c'est pas grave. Moi, je fais pas de premier date où je mange parce que je sais très bien que je sais pas manger. genre. Déjà, moi, je fais pas de date. Je, je sais pas si je t'avais raconté, mais quand j'avais fait euh, le date avec le surfeur, et bah, genre lui, il mangeait quasi pas parce qu'en fait, il avait mangé avant, j'aurais fait 5-6 oh. pas par jour. En fait, on un Déjà, j'avais fait un burger et j'étais en mode beau. Vas-y c'est un burger végé et tout genre je sais souvent je vais le finir tu vois mais je me sentais mal juste il me regardait manger On est à Dieseg Lille qui est une école post-bac, qui a un diplôme en 5 ans, donc c'est pas euh, un bachelor et c'est pas euh, un BBA, c'est vraiment en 5 ans et euh, genre si t'arrêtes au bout de 3 ans t'as pas de oui. diplôme quoi. Les cours sont plutôt bullshit ou vraiment intéressants et utiles. Est-ce qu'on a le même avis En fait, c'est pour ça que c'est intéressant que je voulais la faire oui. avec quelqu'un. T'as l'impression que c'est bullshit au début, mais ensuite au fur et à mesure tu te rends compte quand même que même s'il y a beaucoup de trucs qui se répètent, enfin, ça t'apporte quand même un minimum de trucs. Et c'est surtout en fait, euh, tes bullshit si tu vas sur euh, deux cours sur trois mmh. et que tu suis que la moitié, si tu suis vraiment tout, que tu apprends vraiment tes cours, bah y a quand même des trucs intéressants et euh, genre au final euh, bah, c'est comme tout, tu vois si t'as 10 sur 20 partout, bah t'auras 50% des connaissances que, enfin, que t'enseignes l'école alors que si t'as 20 sur 20, bah t'auras appris beaucoup plus de choses, c'est ouais. tout. C'est au bout de 3 ans qu'on se spécialise mais en vrai en troisième année t'as quand même des matières que tu peux un peu choisir, euh, donc ça c'est cool. Et moi j'ai grave le même avis, c'est qu'en vrai il y a vraiment des matières qui vont être galères, genre les maths, ou la finance et tout, c'est pas bullshit, franchement je trouve que même le droit, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de gens qui galèrent et tout, mais après c'est vrai qu'il y a plein de matières à côté bah, qui sont dit bullshit genre euh, sport, théâtre et tout, mais moi je trouve que c'est des matières qui valorisent aussi euh, les gens qui ont, bah, genre comme nous, qui avaient peut-être un peu plus de mal, genre en maths ou des ouais. choses comme ça, et c'est aussi des matières qui t'apprennent à connaître ta promo, et si on avait que des matières genre horribles, bah... Enfin, le cursus serait, serait pas agréable, donc euh, moi je trouve pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des matières, enfin que tout est bullshit, mais c'est. C'est trop en mode cool kids de dire ouais, euh, ouais euh, c'est trop bullshit cool ce qu'on fait, en mode euh, oh, c'est trop simple. Il y en mmh. a plein qui sont comme ça à l'école, bah en mode. Euh, après, c'est toi qui choisis, hein. soit tu essaies vraiment de te focaliser sur tes études et de te dire euh, bah, je prends un compte de ce qu'il y a dedans, soit tu dis non, euh, vas-y, euh, je trouve fort, de toute façon. Euh... Bref. Il c'est de la merde <rire> Ouais, voilà, genre des trucs <rire> comme ça alors que... Pour que Céleste est parti éteindre les plaques, je vais vous faire une petite promo. Céleste se lance à fond dans la musique, on va en reparler dans cette vidéo, mais allez follow son compte euh, de musique, voilà, sur Instagram, TikTok et tout, euh, c'est moi qui l'aide pour sa com, donc, en fait, vous m'aidez en même temps. Mais c'est trop mignon <rire> Alors, prochaine question. L'ISSEG est-elle aussi valorisée sur le marché du travail que les PGE post-prépa. En vrai, moi, je me suis pas mal renseignée parce que j'hésitais ouf à faire une prépa et je me suis un peu retrouvée à l'ISSEC par hasard. Il faut savoir que forcément, c'est pas post-prépa. On vrai qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire pipi à côté de moi, là. Euh, c'est sûr que c'est pas une post-prépa et surtout pas un top 5, dans le sens où genre, tu peux pas comparer ISEG et HEC, je pense. Après, euh, c'est quand même un top 10, donc en comptant les post-prépa, donc ça reste quand même une bonne école. Mais Je pense que en vrai, c'est bien vu dans le monde du travail, malgré tout, surtout si vous venez du nord, de Paris et tout, parce que nos deux campus sont à Lille et Paris, donc euh, les gens connaissent et c'est une école qui est pour moi assez bien renommée, c'est juste que bah, forcément c'est pas un top 5, mais bah, tu peux pas comparer deux C'est la 7ème, la... je crois. Ouais, 8ème, 9ème. On est quand même bien classé, donc ça va. Et du côté du monde du travail, pour m'être un peu occupé des recrutements. Euh, bah, donc pour mon stage de première année et pour mon stage bah, là cette année. En gros, on s'en tape de l'école. En fait, si l'école elle est un peu connue, genre si on connaît le nom et que les gens se disent Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler, donc c'est le cas d'IESEG. C'est le cas de l'HEC, c'est le cas de l'ESSEC. Et euh, en gros, HEC et ESSEC, forcément, tu veux dire ah ouais, euh, quand même, genre, euh, mmh. ouais, euh, c'est solide, tu vois. Mais une école comme l'isec elle est quand même assez connue de nom. Et donc, ça fait que les gens, s'ils voient l'isec ils vont dire ah ouais, je connais. Par contre, une école dont personne connaît le nom, le diplôme reconnu par l'État, ça c'est hyper important. Si vous faites des recherches pour les écoles de commerce, allez pas dans une école où le diplôme n'est pas reconnu par l'État, parce que sur le marché du travail, après vous allez trop galérer. Pensez-vous que le prix est justifié et l'isec vaut-il le coup et Ça, je pense qu'on sera tellement pas d'accord avec plein de gens qui vont parler de mais alors toi, toi, tu penses quoi Quand tu vas dans une école gratuite, donc jusqu'au lycée, en soi, ton coût de scolarité avec ce que ça coûte en tant que prof, euh, en tant que. Enfin, avec des livres et tout, genre tout le matériel et tout, tout l'enseignement, ça coûterait à peu près 10 000 euros par an à l'État, par personne. Et donc, du coup, quand tu vois. Que notre école elle coûte 11 500 euros pour une école privée, ben ça fait 1500 euros de différence par rapport à ben, un coût de ce que c'est une année euh, au lycée. Et je trouve que déjà en France on a énormément de chance d'avoir euh, bah, que ce soit gratuit jusqu'au lycée quoi. Et ça va pas dans ta vie ou, sur, euh, ou avec tes notes ou quoi, t'as des, des rendez-vous pédagogiques. Genre on est quand même vachement encadré et accompagné. Il y a une psychologue et tout, Genre, je sais pas trop dans les universités, mais c'est vrai qu'on est quand même assez suivi, surtout par rapport avec, le, avec la crise du Covid et tout. Ouais. Ouais on a été quand même, enfin euh, moi j'avais tous mes cours, on avait tous nos cours en zoom et très rapidement, ouais. Ouais, rapidement en trois jours on avait euh, ouais. les mêmes emplois du temps. C'est cher, mais euh, quand je compare, moi j'étais dans un très bon lycée, mais un lycée public. Euh, je suis arrivée à l'ISSEC, je suis mais je suis retournée au collège. Enfin, C'est tellement encadré. Alors moi je suis une ouais. personne qui est autonome et genre ça me saoulait parce que j'avais pas besoin de ça. Mais... Pour la plupart tu quittes le domicile familial, tu t'installes mmh. tout seul, t'as plus aucun cas, t'as plus d'adultes qui te supervisent, tu vois. Et là le fait d'avoir ça, je trouve que ça ça aide quand même pas mal parce que au final quand tu vois l'université à la fac, genre à, au milieu de la première année, 50% des personnes, elles sont parties. Ouais, parce qu'en vrai, il n'y a pas 50% ouais. des personnes qui partent des, des bandiers seigues euh, tous les ans. Quoi. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens, on va pas dire que tout est beau, tout est rose, qui voilà, disent « Ouais, on paye autant, c'est pas normal, et il y a des trucs qui vont pas ». Je pense que quand tu compares avec... Euh des études enfin euh, dans le public ou quoi bah, c'est normal après on paye un peu plus mais je trouve que l'organisation est pas si claquée que ça et en vrai on a quand même des possibilités de euh, si c'est vraiment euh, en difficulté si par exemple tes études enfin à un moment pendant tes études tes parents ils ont plus d'argent et tout bah il y a des aides enfin il y a des choses qui, qui t'aident et moi par exemple j'ai enfin j'ai pas mal et j'étais prise en alternance donc mes deux dernières années je vais pas les payer après il y a pas énormément de place mais il y a toujours euh, des solutions et donc moi je trouve que le prix enfin beaucoup... en vrai je regrette pas du tout d'avoir fait cette école en gros, bon, si tu prends ce qu'il te donne et que tu bosses en plus, bah, tu, vas, tu vas réussir, il n'y a pas de. faut taffer. Moi honnêtement, ma première année, j'ai failli la louper parce que bah, j'ai listé. <rire> et euh, bah, c'était trop bien. Hein. Mais c'est vrai que j'ai loupé de justesse. Enfin, j'ai failli louper euh, ma première année. Ma deuxième année, c'est pareil. Ma troisième année, c'est pareil. Genre Franchement, j'ai eu énormément de chance. Je suis vraiment à genre, un crédit de ne pas passer. Et donc là, bah, en master, bah, je vais un peu plus galérer parce qu'à la fin de, de ta scolarité, il faut que tu aies tout validé. Donc au final c'est juste tu remets au lendemain quoi, et donc c'est juste si tu taffes régulièrement Pauline toi, hein, je veux dire t'as genre deux rattrapages sur toute ta scolarité quoi Après moi c'était l'inverse, c'est à dire ouais. que je me foutais trop la pression, je dormais ouais. pas, je me foutais trop la pression Et c'est ça, faut trouver un équilibre entre genre moi quand je suis allée en asso bah mes notes elles ont grave augmenté Parce qu'en fait juste, je me prenais moins la tête et tout mmh. Et donc en gros faut arriver à genre kiffer, profiter, enfin c'était pas du tout la question mais kiffer, bosser euh, Bosser sur ses projets en même temps et si vous êtes genre complémentaires et tout bah Juste vraiment genre prenez les trucs positifs que vous pouvez prendre de l'école, et surtout entourez-vous. c'est le grave <rire> le plus important, mais avec des bonnes personnes. Oui, hein. Des pas bonnes les, personnes pas les, pas, les pre, pas les premières personnes que vous trouvez, mais juste essayez d'avoir vraiment un groupe de potes, même si vous t'as fait, trouvez des potes qui t'a fait. Tu te retrouves pas seule en, au tout début de l'année, enfin la première année. Et moi ouais. Moi j'étais toute seule aussi moi au aussi. tout début, j'ai rencontré, rencontré mes potes après quoi. Et euh, genre c'est vrai, il est grave de la solitude et tout, de, de tout quitter, de tout gérer toute seule et tout. C'est horrible. Non, c'était. <rire> voilà, ouais, Oh, mais franchement, c'était. Ça a été les deux voilà. solos de l'ISM. J'ai envie de on on jamais dit qu il qu il se a... rencontrer à ce moment-là. Je vais continuer l'exemple tout seul parce que Céleste a décidé de déserter cette vidéo. Comment se passent les premières semaines de vie en solo Alors, on y a un peu répondu, mais euh, moi, je vous avoue que c'était l'horreur. Euh, non, en vrai, ça dépendait. Euh, je J'ai grave du mal à trouver des bons potes et tout. Et en fait, euh, enfin, c'est pas forcément de trouver des bons potes, mais c'est trouver un bon équilibre entre sortir. Enfin, je sais pas, genre moi, ça me faisait peur de sortir. Enfin, pas, pas ce qui pouvait m'arriver, genre, aux soirée et tout. Genre, ça a pas de problème, mais plutôt rentrer toute seule. Enfin, faire de des choses comme ça. Bref, c'était vraiment pas une très, très bonne année, mon début de l'année à l'ISI. Je vous conseille de vraiment essayer de créer une petite routine, genre en mode... Euh, tu ici ouais, tu fais ça, avoir un bon équipe bien manger. j'avais une playlist que je mettais le matin. J'avais toujours la même playlist tous les matins et c'était des musiques disco parce que ça me mettait trop dans un bon mood le matin. Je sais pas le délire de tout le monde, mais voilà. Prévois, prévois des moments où tu vas genre sortir dans ta semaine, Prévois des moments où tu vas être plus chill, où tu vas ranger ton appart, où tu vas faire choses comme ça, vraiment avoir une routine. Avoir une routine ça aide de ouf, même si euh, bah, c'est un peu compliqué. Essayez de, de vous organiser, d'avoir de, des moments euh, des moments cool et restez pas tout seul, mais voyez pas trop de monde non plus. Parce que genre, il y a vraiment genre, un un tu te deux perds. Deux opposés, après tu te perds, tu perds ton aide, tu repleurs et tu repleures, et... tu, re tu. Bref. Comment se faire des amis de 4 ans dans les sites YouTube et zéro relation Alors chapitre amitié. Du coup c'est important les premières semaines surtout de faire toutes les soirées <rire> genre pour le coup, moi ouais. c'est ce que j'ai fait, même si c'est pas des grosses soirées à sortir jusqu'à 14 h du mat', pour sec Lille en tout cas il y a un bar qui s'appelle La Trave jusqu'à côté et euh, tu peux être sûr que tu, toute la première semaine tu rencontres tout le monde genre euh, à ces soirées là et après tu fais un peu ton tri, ton tri sélectif avec les personnes que tu admires, il faut que moi j'ai pas trop osé parce que. il y a de quand même des même... bars par, euh, mmh. par endroit. et genre c'est vraiment dans les bars en tout cas, enfin, en tout cas à Lille pour le coup, que tu vas sociabiliser quoi. Yeah. Donc euh, essaye de te renseigner quel est, quel est le bar qui correspond à ton niveau ou à ta section. Parce que par exemple, pour droit, ça va être un bar. Pour le métier ça va être un bar. Enfin, quoi Bref, voilà. Euh, à aller dans ces bars-là euh, la première semaine et la deuxième semaine aussi. Parce que bah, c'est là où tu vas rencontrer tous tes petits potes. Aussi, oui. aller en asso c'est hyper important pour se faire des potes. Mais genre, vous emballez pas trop vite dans vos amitiés parce qu'il y a plein. Enfin, c'est comme partout, mais il y a, y a, des a des plein de gens qui font des sauvoirs, des trucs qui changent. Parce que c'est grave l'excitation du début aussi. Avant ouais. bon, que tu connaisses vraiment euh, les gens. Euh, Vraiment... Profondeur, ouais. on va dire. Ouais. Et, euh, et juste des fois tu peux être déçu. Et donc euh, c'est vrai, juste faites attention parce que, ouais, avec tout ce petit truc du début en mode trop exciting, voilà, c'est la nouvelle vie et tout. Ouais, c'est trop mais restez fidèle la, la fête. Fête. Même, Mettez vos, vos barrières avec les gens parce que c'est dans des moments comme ça qu'ils vont les franchir. Ouais, et vous voilà. que vous êtes comme ça pendant tout le reste de votre scolarité et c'est trop chiant. Et ça, ça marche pour le lycée, ça marche pour tout. Hein. Ouais, on est, oui. en études, enfin en études sup et en école de coach, je pense c'est encore pire parce que t'es vraiment 5 ans avec les mêmes personnes et il euh, y a tout ce délire d'assaut et tout hyper positif, enfin moi j'ai. à partir du moment où j'ai rejoint les assos c'était trop bien et tout mais il euh, y a aussi beaucoup de... Bah, de turnover dans les gens et dans genre les comportements des gens et, et surtout ouais, en tous les cas vous allez vous faire euh, charo par, par des mecs plus vieux et genre juste faites attention parce que vous êtes les petites jeunes et tout et euh... Mais ça c'est partout, hein, ouais, que ce soit en le... école ou que ce soit à la fac ou quoi, le lycée, Les... Fait... Les mecs euh, comme ça ils aiment trop la nouveauté et tout, genre juste faites attention à vous de pas tomber l'homme et tout parce que c'est souvent des mecs <rire> qui veulent rien de sérieux, donc euh, juste J'en parle là mais en vrai on pourra parler à d'autres moments mais euh... en gros je sais qu'à l'ISEG qu il y a une cellule genre s'il y a des trucs qui se sont mal passés. Bip, bip et ça se pas du tout mais dans plein d'écoles il y en a j'en ai déjà parlé sur Youtube mais mmh. n'hésitez pas s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes, par enfin là on divague un peu mais... Ne restez jamais en parler, seul genre, si se passe un truc comme ça. Genre il y, y a vraiment des gens qui sont là et... Que ce soit dans, dans les, des assos, des gens spécialisés pour ça. C'est quoi vos projets après C'est tout. Maman <rire> Moi, je veux faire de la musique. Mais c'est vrai que là, ces six derniers mois, j'ai beaucoup plus euh, taffé sur la musique parce que j'étais en échange. Et donc, les cours étaient très, très simples. Parce que j'étais en Lituanie, c'était pas la, la meilleure école dans laquelle j'étais. Et donc, du coup, ça m'a laissé full temps libre. Et donc, euh, bah, bon, j'ai tourné un clip et tout. C'est trop bien, ça va bientôt sortir. Je suis grave en mode, putain... Euh... Il y a peut-être moyen que je fasse ma petite carrière dans la musique et donc ce serait incroyable s'il faut être chanteuse mais après un diplôme en marketing digital bon à pas cracher dessus non plus parce que moi ça fait toujours me servir je peux ne pas me faire avoir par des gens parce que je connais un minimum les deux sous et je vraiment de commerce Maintenant de toute façon tu peux pas être un artiste si tu sais pas marketer ta musique genre ta beau avoir la plus belle voix du monde être la meuf la plus fraîche du monde je sais pas quoi jouer le mieux de la guitare du monde si tu sais pas vendre ton image vendre... vendre <rire> tout court Si tu sais pas marketer, tu vas aller nulle part. Et moi en vrai euh, je suis un peu perdue parce que je sais que je veux faire du marketing de la com depuis toujours donc ça c'est assez cool. C'est vrai que je suis rentrée en école de co en sachant déjà que euh, je m'orienterai vers ça donc c'est hyper intéressant. C'est pour ça que c'est plus simple je pense de t'y retrouver en école de co quand tu sais un peu vers où tu vas. Et ensuite, moi je vous avoue que ces derniers mois, ma vie a énormément changé, c'est ma phrase préférée du moment. Mais je suis quand même partie à Bali, j'ai rencontré plein de gens qui vivaient vraiment de leur passion qui est la création de contenu. Et même si YouTube, bah pour moi aujourd'hui, ça a clairement pas assez d'ampleur pour que je puisse en vivre, Genre les réseaux. Bah C'est quand même genre ce que j'aime faire, donc je sais pas vers quoi je m'orienterai à la fin de mes études, mais je pense que ce sera plus bah créer du contenu, que ce soit pour moi, pour d'autres gens. Peut-être essayer de voyager aussi, de découvrir plein de trucs et plutôt d'être euh, euh, en freelance et de monter ma propre entreprise de mes parents m'ont toujours dit qu'ils savaient qu'un jour je serais chef d'entreprise, que genre, je créerais mon truc, parce que je préfère être... Genre, c'est pas au-dessus, mais j'aime bien tout gérer, genre j'aime bien... Euh... T'as remarqué pas du tout... Marqué, non, <rire> non là-dessus... Que là, mon cerveau il fuse trop pour que je me concentre que sur, euh, sur un truc, et donc même euh, YouTube et tout, bah je pense que je... C'est pas que je m'en lasserais, mais ça me suffira pas. Et euh, c'est quoi le plus dur dans vos études Je ouvre les années Covid... En zoom, là, ouais ouais c'est vrai c'est vraiment plus dur mais sinon en général ouais, non je pense en vrai ça a été ça hein, parce que en vrai s'il n'y avait pas eu les trucs de covid euh, peut-être que moi ouais, c'est trouver un équilibre ouais enfin, trouver un équilibre entre ça. taf euh, soirée mais surtout si t'as une passion à côté voilà moi j'ai galéré hein, franchement euh... Genre j'ai galéré, je listais BDE, genre en même temps j'étais au BDA, en même temps euh, bah, j'étais genre en couple, en même temps j'étais euh, en coloc, enfin en coloc, je vivais chez vous, en places. même temps j'étais youtubeuse, enfin genre vraiment c'était hyper galère à tout gérer et bah franchement heureux. pour moi heureusement qu'il y a eu les années Covid hein, parce que je pouvais faire plusieurs choses en même temps mais il y aurait pas eu le Covid euh, j'aurais jamais pu faire tout ça en même temps enfin genre pendant mes cours zones je faisais d'autres trucs enfin, ouais pareil ça, pas, mais... non, moi j'étais en train de gérer euh, la création d'un album de musique pardon voilà non, mais, mais donc voilà trouver un équilibre puis okay, il y a une question c'est comment fais-tu pour rencontrer toutes ces personnes ça, on en a un peu parlé mais les assos mais pas la peine de faire toutes les soirées comme on a dit ouais. hein. vous faites euh, maximum tu choisis des gens qui ont des passions communes avec toi, tu vois. Après c'est clair que bah, ça se fait de fil en aiguille, enfin, moi c'est quand je me suis mis en couple aussi, en vrai, c'est oui. comme ça que je t'ai rencontrée. Après j'ai rencontré d'autres gens, j'ai rencontré les mecs, les meufs de genre. Bah, enfin, moi mon mec je l'ai rencontré à euh, ouais. une, bah, une soirée euh, de potes, genre c'était un pote de potes et euh, on s'est rencontrés comme ça. Voilà, moi mon mec c'est en asso. <rire> Super, après on ne vous conseille pas forcément les mecs d'école de combat. Non, je... En vrai vous pouvez choisir quelqu'un qui n'est pas dans la même école que vous. Oh, ça, ça peut être pas mal. Et ça a des ça a des inconvénients Parce qu'en fait, si tu t'es plus avec la personne, <rire> c'est chiant de croiser la personne tous les jours, quoi je vous jure. vous <rire> euh, que ce soit euh, des personnes avec qui vous restez toute votre vie ou des personnes avec qui vous restez juste une nuit, euh, franchement, euh, tapez pas dans les gens de, de votre entourage. Hein, parce que, genre, euh, genre le, le pire, c'est les week-ends d'intégration. Tu vois, tu crois trop en mode ouais, c'est trop fun et tout. Mais le truc, c'est que tout le monde est au courant et tout le monde sait pour, euh, bah, pour le restant de tes études. Et genre, c'est. Je sais pas, moi j'ai failli être trop couple. C'est trop débile. Devenez pas amis avec n'importe qui, mais restez pas fermés. Et franchement, le tri se fera. Genre, moi, ouais. euh, au bout de 3 ans, le tri, c'est bien fait. De toute façon, à partir du moment où tu mets des barrières dès le début, il n'y a personne qui les franchit. Hein, genre... Mais euh, voilà, le tri se fait et tu gardes des personnes dans ton entourage et ouais. d'autres parties. Des personnes qui te veulent du bien. Mmh. Cette vidéo euh, est terminée. Et en vrai, j'avais fait pas mal d'autres vidéos sur euh, les cours de l'ISEC, donc je les mettrai si on n'a pas répondu à toutes les questions parce que là, on a pas mal genre divaguer Et puis si dessus. vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas comme ça. à euh, liker, commenter et tout. Restez dans la bienveillance parce que je sais que souvent mes vidéos sur les écoles de co, je me prends des insultes ou quoi. Encore une oui. fois, c'est une expérience personnelle. Euh, nous, euh, chacun son fait. expérience. Il y a des gens qui vont trouver ça horrible, des gens qui vont trouver ouais. ça encore mieux que nous on n'est pas, pas payé hein, pour vendre euh, cette école, donc euh, dans tous les cas on dit la vérité, enfin moi j'ai toujours dit la vérité sur ma chaîne. Bah, si vous êtes des futurs euh, étudiants en ESSEC ou en école de co, n'hésitez pas à genre, nous envoyer des messages et tout. dites le Ouais voilà, n'hésitez pas, et on vous souhaite euh, bon courage et tout se passera bien. De toute façon, quelles que soient les études que vous faites, si vous les faites avec passion, ça se passera bien. Bon allez on fait des bisous et bye la meuf. Attends, fils qu'on fasse la miniature.